Bonjour les gens, bienvenue sur ma chaîne YouTube si jamais vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Anthony, je suis moniteur d'auto-école depuis maintenant 2010. Je travaille dans ma propre auto-école et aujourd'hui j'ai décidé de vous aider sur un sujet qui vous parle vraiment puisqu'il s'agit de l'allure. Alors ma chaîne est basée exclusivement sur la sécurité routière. Vous pouvez du coup me retrouver sur Facebook, vous pouvez me retrouver ici même sur YouTube. Je donne des informations très régulières. Je parle aussi beaucoup d'actualité, je donne des conseils sur le permis de conduire et je vous apprends aussi à mieux conduire et à rester de bons conducteurs. Alors, l'allure, Dieu sait que c'est un sujet particulièrement sensible, puisque au début, quand vous allez apprendre à conduire, vous allez entendre toutes sortes de phrases. Un coup, vous allez rouler trop doucement, un coup, vous allez rouler trop vite. Aujourd'hui, on va vraiment parler de trois sujets. Le premier, c'est d'abord la maîtrise de la voiture. Le deuxième, ça sera surtout bah, le rythme en conduite. Et le troisième point particulièrement important, c'est l'aspect anticipation. Donc d'abord, la première chose à savoir, c'est évidemment attention à connaître particulièrement bien ce qu'on appelle les techniques. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'insiste beaucoup sur la maîtrise du véhicule. Quand vous allez, par exemple, passer le permis de conduire, vous devez même plus hésiter sur la boîte de vitesse. Vous devez, par exemple, ne plus regarder votre levier de vitesse, ne plus avoir de problème dès qu'il s'agit de monter et de descendre les vitesses. Vous devez aussi avoir une bonne technique de frein, connaître aussi le frein moteur, par exemple. Et la reprise première ne doit plus avoir aucun secret pour vous. Donc ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, c'est que là dans la description, déjà on va se débarrasser de ce chapitre-là, puisque je vais vraiment vous mettre trois vidéos particulièrement intéressantes sur le sujet, que j'avais vraiment détaillées et plutôt bien approfondies. Si je vous fais une bonne piqûre de rappel, déjà souvenez-vous que plus vous allez aller vite, plus vous allez monter les vitesses, et plus vous allez ralentir ou freiner, plus vous allez devoir tout simplement rétrograder évidemment si tu passes ton permis demain ou la semaine prochaine ça logiquement ça ne doit plus avoir aucun secret pour toi ensuite dis-toi aussi que la pédale de frein c'est une pédale particulièrement sensible et si tu ne fais que freiner bah, à un moment donné ça ne va pas fonctionner sauf évidemment si tu es en boîte automatique ce qu'il faut vraiment faire dans un freinage c'est freiner pour casser l'allure et ensuite utiliser sa boîte de vitesse et je te rappelle aussi que dès que tu vas lâcher ton embrayage c'est ce qu'on appellera tout bêtement le frein moteur et puis troisième point c'est la reprise première donc la reprise première ça veut dire tout simplement que j'essaye d'aborder les situations en seconde, et si à un moment donné c'était compliqué en seconde c'est pas grave je vais tout simplement glisser ma première mais ma première pas pour utiliser son frein moteur tout simplement pour pouvoir débloquer la situation et repartir en toute sécurité donc attention ne mets pas ta première en fait pour t'arrêter mais ta première vraiment pour repartir tout ça de toute façon je te mets la vidéo juste ici normalement si tu l'as pas déjà vu elle devrait aussi grandement t'aider ensuite le rythme c'est particulièrement important aussi parce parce Que des fois tu as peut-être entendu ton moniteur d'auto-école te dire allez essaye de rouler un tout petit peu plus vite parce que là c'est un petit peu mou et au contraire des fois il t'a dit oh là là là là dans cette situation ralentis tu vas trop vite et peut-être même que tu t'es dit ouais mais c'est 50 et je suis que à 40 peut-être aussi que si tu arrivais sur des ralentisseurs tu étais à 30 le moniteur freine à ta place et pourtant c'était 30 aussi et là tu n'as pas tout à fait compris en fait il y a une différence simple entre la vitesse excessive et l'excès de vitesse attention surtout à ne pas confondre les deux, c'est très important pour la suite de cette vidéo. L'excès de vitesse c'est par exemple, aujourd'hui je suis limité à 30 dans cette rue je vais rouler à 31 km heure je n'ai pas le droit, mais en soi on est bien d'accord que ça ne sera pas forcément dangereux. Tout dépend évidemment de la situation. C'est aussi pour ça que quand vous me laissez des commentaires et vous me dites aujourd'hui j'ai passé mon permis, j'ai fait une erreur d'allure, c'est un peu compliqué parce que sans avoir vu la situation évidemment c'est compliqué de pouvoir donner un avis, puisque chaque situation est vraiment très différentes. Donc l'excès de vitesse, je fais une erreur sur le code de la route. La vitesse excessive, attention, c'est une vitesse qui ne sera pas du tout adaptée à la situation. Et vitesse excessive, je te rappelle aussi que c'est tout simplement un accident sur trois. Combien de personnes aujourd'hui ont un accident et vous diront tout simplement « De toute façon, j'allais pas très vite. Hein? » Oui, oui, mais ta vitesse n'était pas adaptée. Prenons l'exemple de la priorité à droite. D'ailleurs, si jamais tu as encore du mal avec les priorités à droite, tu as la vidéo juste là. Normalement, après l'avoir vue, tu n'auras plus jamais aucun problème là-dessus. Si je suis limité à 50 km h est-ce que, par exemple, je vais prendre les priorités à droite à 50 km heure non, peut-être pas. Tout dépendra aussi de la visibilité. Moins je vais y voir, plus je vais devoir ralentir. Ça semble logique. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être prêt de toute façon à s'arrêter. Est-ce que, en agglomération, sous prétexte qu'on est limité à 50 km h je vais honnêtement franchir tous mes sens giratoires à 50 Non, ça serait excessif. J'ai le droit de le faire, mais ça ne serait pas adapté. En plus, si jamais ton allure n'est pas adaptée, derrière tu n'auras pas une bonne trajectoire, tu n'auras pas non plus le temps de placer et tes contrôles et tes ongles morts. Donc vous voyez les conséquences derrière, elles sont vraiment désastreuses. Donc le jour du permis de conduire, c'est pas très compliqué, la consigne au niveau de l'allure, c'est tout simplement monsieur, mademoiselle, dès que ça sera possible, il faudra atteindre une vitesse maximale autorisée. En fait, ça veut dire quoi Petite piqûre de rappel, en agglomération, c'est limité à 50, si je peux les atteindre, je le fais. Hors agglomération, attention, jeune conducteur, vous êtes limité à 80 km/h, si c'est possible de les atteindre. Je le fais. Si je vais sur une deux fois deux voies, au lieu de rouler à 110, je roulerai à 100, si c'est possible. Et si jamais tu vas sur l'autoroute, au lieu de 130, ça sera 110 si c'est possible maintenant ça c'est vraiment les bases des limitations de vitesse donc là aussi attention à bien connaître surtout ce genre d'informations si maintenant tu as marqué autre chose en limitation de vitesse à ce moment là adapte toi et respecte le quand on te dit si c'est possible ça veut dire aussi que attention à respecter par exemple les distances de sécurité la vitesse excessive imagine je suis en train de rouler à droite il y a des rangements en créneaux ben, quand tu vas conduire c'est justement la suite on va parler d'anticipation dans ce chapitre 3 l'anticipation c'est par exemple être à à la recherche d'indices utiles. Si jamais je roule, qu'à droite il y a des voitures en créneau, si jamais j'ai des feux de recul qui s'allument, des portières qui commencent à s'entrouvrir, des voitures qui ont les roues qui commencent à bouger, si tu gardes la même allure, ça ne va pas le faire du tout. Là, à ce moment-là, il vaut mieux ralentir, peut-être t'écarter légèrement du danger, peut-être aussi freiner, rétrograder, bref, utiliser ta boîte de vitesse. Et maintenant, je vais te donner par exemple des phrases que, honnêtement, j'ai déjà entendues le jour du permis de conduire. Et généralement, si jamais tu ne corriges pas ce qu'on est en train de te demander, ton permis, bah, tu risques tout simplement de l'éliminer. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines particulièrement intéressante pour vous, puisque ça vous permet en fait du côté élève d'avoir vraiment... Vraiment la vision d'un moniteur d'auto-école et la vision aussi d'un inspecteur. Ce qu'il y a, c'est que je te mets le lien juste en haut ici à gauche où tu vas pouvoir cliquer et tu vas voir en fait ce qui s'est passé le jour du permis de conduire avec cette candidate. Et honnêtement, je t'invite plutôt à essayer de la voir pour pouvoir ne pas reproduire la même erreur. Je vous rappelle que cette année, il faut vraiment essayer de vous débarrasser de ce permis de conduire. Le permis, c'est vraiment la liberté, l'indépendance. Je vous précise vraiment que si un inspecteur vous dit ce genre de phrase, attention à avoir derrière un bon état d'esprit. Si un état d'esprit est négatif, derrière, vous allez avoir des actions négatives et surtout, vous allez échouer. Un inspecteur qui me dit quelque chose, il faut le corriger parce que si jamais je ne le corrige pas, mon permis va me passer sous le nez. Le but, c'est pas de l'affirmer et de subir, c'est vraiment de corriger en vue d'obtenir son permis de conduire. Si jamais tu penses encore ça, c'est que ton état d'esprit, attention, malheureusement, il n'est pas encore positif. Si vraiment on voulait éliminer des gens au permis de conduire, on le ferait en moins d'une minute d'examen. Donc les phrases que j'ai déjà entendues dans ma vie, c'est tout simplement « Monsieur, donnez du rythme. Madame, essayez de rouler normalement. » Mademoiselle, essayez d'atteindre une vitesse maximum autorisée. En fait, là, si jamais un inspecteur me dit ce genre de phrase, ça veut dire quoi Ça veut dire, attention, que mon allure, elle est honnêtement trop faible. Si jamais mon allure elle est trop faible et qu'elle n'est pas justifiée à la situation, je vais devenir gênant. Surtout, ne tombez pas dans l'erreur de vous dire le jour du permis de conduire, de toute façon, je vais rouler doucement. L'inspecteur il va se dire « lui, il est prudent, il va avoir son permis », C'est pas du tout ça. Si jamais je roule par exemple dans toute la ville en seconde et que ce n'est pas justifié, l'inspecteur se dira simplement « soit il a peur, soit il n'a pas compris, soit il sait pas à combien il est limité, soit par exemple il ne sait pas passer sa troisième vitesse » et moi, je peux pas le laisser en fait sur la route alors qu'il va gêner absolument tout le monde trop vite c'est dangereux trop doucement ça sera vraiment trop gênant donc là je vous parle vraiment de phrases d'inspecteur où on vous dit que vous êtes gênant attention à corriger et puis vous pouvez aussi avoir d'autres phrases en particulier par rapport à la mécanique donc la mécanique c'est vraiment l'aspect maîtrise du véhicule où on va me dire Attention monsieur, gérez bien votre boîte de vitesse. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple, j'oublie de rétrograder et à ce moment-là, je suis en sous-régime. On pourra aussi me dire « Mademoiselle, adaptez votre allure ». Adapter votre allure, ça veut dire que par exemple, c'est l'inverse, je suis en seconde à 45 km heure. Ce n'est pas adapté, je consomme trop, je pollue trop. Et puis, une phrase que j'ai entendue encore récemment, c'est « Madame, attention surtout à bien utiliser vos commandes ». Donc là, évidemment, les commandes, ça va être l'embrayage, le frein, l'accélérateur. Mais ça veut dire aussi que, par exemple, ben, j'ai un mauvais frein moteur parce que, par exemple, j'appuie mon embrayage, je le relâche. Et derrière, je n'ai aucune bonne utilisation de cet embrayage-là. Ça va être aussi par exemple en sortie de giratoire au moment où je contrôle l'angle mort si je me mets à accélérer super fort alors que je regarde derrière honnêtement c'est pas adapté s'il y a un piéton en sortie de giratoire je serai incapable m'arrêter donc si on résume un petit peu cette vidéo moi ce que j'aimerais vous dire c'est déjà attention à bien gérer la maîtrise de votre véhicule honnêtement ne vous présentez pas aujourd'hui au permis de conduire si jamais vous n'avez pas une bonne utilisation des commandes une bonne maîtrise de la voiture la technique du frein le frein moteur la reprise première ne vous présentez pas au permis de conduire si ça c'est pas déjà clair ici et si derrière c'est pas clair non plus dans ce que vous faites vous voyez il y a quelques jours j'ai reçu une candidate en fait qui vient d'une autre auto école et que voulait un avis franc et sincère parce que elle est partie en conduite supervisée mais elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et quand j'ai vu comment elle conduisait honnêtement il y avait un gros problème de maîtrise de la voiture alors peut-être qu'on lui a mal expliqué peut-être qu'à un moment donné elle a mal compris elle n'a pas bien retenu je veux pas le savoir je ne connais pas son ancien moniteur d'auto-école je ne veux pas juger ce que je peux juste vous dire c'est attention parce que si vous maîtrisez pas bien votre véhicule déjà vous pouvez pas avoir le permis de conduire et puis surtout vous risquez vraiment d'avoir un accident de la route ensuite en deux Attention aussi au rythme et c'est assez lié je peux pas vous parler de rythme si par exemple vous avez passé que trois vitesses si vous êtes au début de la formation cette vidéo même si vous êtes curieux elle va pas trop vous concerner d'accord je peux pas avoir du rythme sur quelque chose en sachant que d'un coup j'ai pas encore la maîtrise parfaite de ma voiture ok avoir du rythme c'est tout simplement ne pas être trop rapide mais ne pas être trop lent non plus et je vous rappelle aussi que le rythme c'est pas rouler à fond moi des fois il y a des gens je leur dis essaye de donner un petit peu de rythme et là je les vois d'un coup ils appuient super fort sur toutes les commandes c'est absolument pas ça n'hésitez pas non plus à dire à votre moniteur moi personnellement c'est ce que je fais quand je vois ça pendant cinq minutes je prends le volant je te montre en fait comment faire pour avoir du rythme le rythme c'est juste que je vais faire les choses un peu plus rapidement que ce soit mes contrôles dans mes rétros les coups d'œil dans les angles morts le passage de mes vitesses et derrière il va quand même y avoir de la douceur d'accord je vais pas être branque dans tout ce que je fais alors évidemment qu'on soit bien d'accord que tout ça ça prend du temps ça demande de l'expérience et c'est pas facile, OK? Mais c'est vraiment voilà, là viser l'excellence dans tout ce qu'on peut faire en conduite. Et puis troisième point aussi important j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'anticipation vous pouvez aller voir justement je vous mets le lien là aussi juste là décidément vous allez avoir vraiment beaucoup de travail après cette vidéo ou en gros je vous montre vraiment qu'est ce que vous devez chercher sur la route comment observer et derrière bien analyser c'est à dire en fait comprendre les choses mais voyez c'est pareil je ne vais pas pouvoir faire preuve d'anticipation si en un je maîtrise pas bien la voiture en deux j'ai pas du rythme d'accord anticiper ça va être vraiment prévoir voilà ce qu'il va y avoir dans trois ou ou 4 secondes parce que si je suis surpris, forcément derrière je vais surprendre tout le monde aussi. Voilà les gens, n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires si vous l'allure c'est plutôt bien géré ou si au contraire c'est vraiment une compétence qui vous demande particulièrement beaucoup d'efforts et que vous avez vraiment franchement du mal à comprendre. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là portez-vous bien et faites-moi s'il vous plaît exploser la barre des pouces bleus. A plus les gens